Vous avez certainement vu mon test de la Huawei Watch GT3 qui est sorti il y a quelques jours Dans cette vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à comparer cette montre avec la fameuse, la numéro 1 2021, la Galaxy Watch 4 De chez Samsung bien entendu, surtout que la Galaxy Watch 4 en cette fin d'année est vraiment en promotion Les prix sont, sont juste ouf, alors vaut-il mieux passer sur la GT3 ou sur la Galaxy Watch 4 C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Et je vous le disais les amis, ça fait peur à voir au niveau du prix de la Galaxy Watch 4 qui est sortie cette année, elle est sortie fin août et elle est déjà en rabais de chez rabais, On peut la trouver dans son édition basique, hein, Galaxy Watch 4, à partir de 199 199€. Je sais pas, vous allez sur D-Labs, vous cliquez Galaxy Watch 4 et vous allez voir l'historique. Écoutez bien, certains peuvent l'avoir à partir de 159 euros pour le format 40 mm. C'est juste dingue, C'est juste dingue cette réduction, il y a moins 41% sur cette montre sur le 40 mm, c'est difficile de rivaliser. Sauf que, on va le voir après, cette montre correspond à un certain type de personne. Et au niveau des promotions concernant le 44 mm de la Galaxy Watch 4, on pouvait, on peut le trouver autour de 199 euros. Ça veut dire que le petit format, il est à 159 euros, le grand à 199 euros. Je parle bien entendu de la Galaxy Watch 4 normale, pas de la classique, parce que la classique va nous amener bah, des prix relativement plus élevés. On sera plus aux alentours de 269 euros en promotion. Hein. Là, je parle vraiment. J'ai les promotions tilaps de devant moi. 269 euros pour le petit format 42 mm et 349 euros pour le grand format de la classique 46 mm. Bref, vous l'aurez compris, les prix sont très intéressants côté Samsung. Qu'en est-il maintenant du côté de la Huawei GT3 qui vient de sortir hein. Elle est sortie début décembre. J'ai sorti mon test pratiquement euh, avant, à la fin des précommandes, je sais plus, mais c'était assez rapide. Et qu'en est-il de son prix Oui, parce que cette montre, je vous le dis aussi, existe en deux formats, deux tailles. Une petite taille, 42 mm, et une grande taille, 46 mm. On se rapproche du coup des tailles de la Samsung. Si vous cherchez un petit format, il existera. Si vous cherchez un grand format, il existera aussi. Cette Huawei Watch GT3 vient de sortir et a déjà 20 euros de réduction. Le prix de départ va être de 209 euros pour le petit format en simple, c'est-à-dire silicone noir et cadran noir, c'est l'édition active, et 229 euros pour le grand format que j'ai actuellement sur la version Active pas sur cette version là Et les prix vont s'étendre jusqu'à 309 euros Pour le grand format avec cette édition élite qui est sublime 309 euros bien entendu toujours avec les 20 euros De réduction et 279 euros pour le petit format Avec aussi l'édition élégante Avec le bracelet en métal Bref vous l'aurez compris vous allez pouvoir trouver Des Galaxy Watch 4 moins chères Mais des Galaxy Watch 4 aussi plus chères La Huawei Watch GT 3 va se positionner Entre le prix du grand format de la Watch 4 Et le prix du petit format de la Watch 4 classique Du coup quelles sont les différences sur ces montres Et laquelle est faite pour vous Continuons Au niveau du design, on va être sur des montres qui peuvent se ressembler quand même un petit peu. La Galaxy Watch 4 va ressembler au petit format de la Huawei Watch GT3. C'est-à-dire une montre avec quasiment juste un écran autour. Alors que le grand format de la GT3 ne va pas forcément ressembler à la classique. Parce que je vous rappelle, la classique a la petite bague rotative. Mais je vous le disais, cette thématique de deux formats amène à avoir des montres qui sont proches au niveau de la taille. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les formats. Mais vous l'aurez compris, Galaxy Watch 4 c'est du 40 mm et du 44 mm, la Galaxy Watch 4 classique du 42 et du 46 mm et là, sur la GT3, on est sur du 42 et du 46 mm aussi c'est à dire que la petite Galaxy Watch 4 sera plus petite que la GT3, donc si vous avez un petit poignet, peut-être il faudra privilégier cette taille ce qui est le plus intéressant, c'est de parler de la taille des écrans sur la Watch GT3 de Huawei, le petit format aura un écran AMOLED de 1,32 pouces et le grand format aura un écran AMOLED de 1,43 pouces alors que sur le petit format format de la Galaxy Watch 4 et de la Galaxy Watch 4 classique, on aura seulement un écran de 1,2 pouces, aussi AMOLED. L'écran du petit format de la Huawei sera donc plus grand. Au niveau de l'écran de la Galaxy Watch 4, grand format et de la Watch 4 classique, on est sur du 1,4 pouces. Donc on va être similaire à ce qu'on a sur la Huawei. C'est du AMOLED toujours sur les deux montres. Ensuite, au niveau des matériaux, la Galaxy Watch 4 va être en aluminium, la Galaxy Watch 4 classique en acier inoxydable et la Huawei Watch GT 3 en acier aussi sur les deux, je parle bien entendu du boîtier, les bracelets, vous le savez, en fonction des éditions, vous aurez des bracelets en métal, en cuir ou en silicone. Pour finir, élément important, c'est bien entendu la bague rotative sur la Galaxy Watch 4 classique, la bague rotative physique sur la classique et virtuelle sur la Watch 4 normale. Sur la Huawei, on n'aura pas cette bague rotative, mais on aura un petit bouton couronne, comme on trouve de plus en plus sur les montres connectées, qui vont nous permettre aussi d'avoir une navigation un petit peu, euh, voilà, optimisée. Sur les deux marques de montre on retrouvera deux boutons à droite et à l'arrière un cardio fréquence mètre Côté Huawei et un cardio combiné de plusieurs hautes technologies comme ECG, tensiomètre et capteur de composition corporelle chez Samsung. Du coup, au niveau du des design, ça se tape un peu. Moi, je vous avoue que l'élite GT3, je la trouve sublime. Et euh, c'est vraiment une montre qui pourrait être sur mon poignet la plupart du temps au niveau du design. En tout cas, voilà pour le design des deux montres, des deux marques. Maintenant, on va parler de la fiche technique parce que là aussi, il y a de la différence. Oui, au niveau des caractéristiques techniques, on a quand même des différences. Déjà, au niveau du système d'exploitation, on va en reparler un petit peu dans les fonctionnalités juste après, c'est deux mondes. C'est deux mondes parce que on est sur du Wear OS 3, qui est un système d'exploitation ouvert côté Samsung, et on est sur du Harmony OS, hein, je crois, mais un Harmony OS un peu light, Harmony Light OS sur la GT3. On va en revenir, c'est un OS pas ouvert, pas autant que Wear OS, un... ouais, on va y revenir. Ce qui est sûr, c'est que les deux marques vont embarquer pas mal de capteurs communs. Accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de pression d'air, capteur de température côté Huawei, température corporelle Et côté Samsung, je vous l'ai dit, ECG, possibilité de suivre la tension et aussi le nouveau capteur qui permet d'avoir la masse corporelle On aura donc plus de capteurs de santé côté Samsung Toutes ces montres sont résistantes à l'eau 5 ATM, elles vont avoir un microphone et un haut-parleur Au niveau de la collectivité, on aura le GPS et le Bluetooth sur la Huawei et le Wi-Fi en plus sur la Galaxy Watch 4 Autre élément, la Samsung aura 16Go de stockage alors que la Huawei aura simplement 4Go de stockage. Voilà grosso modo pour les grandes lignes de la fiche technique, maintenant on va parler vraiment de ce qui fait la différence, vous allez voir c'est le fonctionnement Oui, car on est vraiment sur deux types de montres différents. Je vous le disais, la Galaxy Watch 4 sera sur un OS ouvert, complètement ouvert, du Wear OS 3. C'est là pour l'instant la seule montre sous Wear OS 3. Et cet OS va vous permettre vraiment d'avoir une extension de smartphone sur votre montre. C'est-à-dire, vous allez pouvoir, bien entendu, appeler, répondre aux SMS. Vous allez pouvoir aussi aller plus loin en téléchargeant des applications, des applications de style la suite Google, Google Pay, Google Maps, vous allez pouvoir télécharger des applications de sport, de streaming musical comme Spotify, bref, vous allez pouvoir avoir un éventail de possibilités. En plus des applications Samsung qui sont plutôt sympas. Je vous le disais pendant mon test, en plus de son côté smart, la Samsung Galaxy Watch 4 va pouvoir vous accompagner au niveau du sport et de la santé parce que l'application Samsung Health est très bien faite. Elle permet d'avoir facilement toutes vos données de santé et surtout les capteurs de santé de la Galaxy Watch 4 sont très précis. C'est une montre qui va regrouper sport santé et smart par contre bien entendu c'est du sport pour amateurs on pourra pas aller aussi loin que sur des montres comme les garmin ou les polars au niveau du sport mais quoi qu'il en soit bah elle a beaucoup d'avantages en plus du prix mais quel est bah, son plus gros défaut ça va être l'autonomie qui dit Wear OS dit pas d'autonomie il va falloir la recharger tous les jours alors que du coup la gt3 de huawei va à l'encontre de ça son OS pas ouvert on l'a vu pendant le test vous pouvez aller voir mon test qui est hyper complet on aura la possibilité de télécharger des applications tierces mais elles n'ont aucun aucun un but pour l'instant et il va falloir passer directement par le smartphone. On pourra pas faire ça directement sur la montre, on n'aura pas de store. En plus, on n'aura pas la possibilité d'avoir du streaming musical comme Spotify ou des choses comme ça, on va pas avoir la possibilité d'avoir toute cette partie smart. Mais, mais, mais, on aura de l'autonomie. Oui, le petit format de la Huawei Watch GT3 a une autonomie d'une semaine théorique, à peu près 5 jours. Le grand format, 14 jours théorique, à peu près 10 jours. Donc, vous aurez 5 à 10 fois plus d'autonomie que la Galaxy Watch 4. cest c'est-à-dire que si vous ne voulez pas recharger votre montre tous les jours, mais plutôt une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, il va falloir s'orienter sur la GT3 dans ce comparatif. Au niveau de la précision sportive, vous l'avez vu pendant mon test, Huawei a aussi franchi un gap. L'application Huawei Health n'est pas aussi bien garnie que Samsung Health, mais elle va être précise dans les données sportives On l'a vu, je l'ai vu par le test, j'ai testé Ce qu'on reprochait, ce qu'on pouvait reprocher à la GT2 Pro et à la GT2 C'était vraiment ça L'imprécision au niveau cardiaque et l'imprécision au niveau GPS Ce qui a été du coup complètement changé Sur ce nouveau modèle Sur la GT3 vous ne pourrez pas non plus En fonction smart répondre aux SMS ou aux messages Pour l'instant, vous pourrez répondre aux appels En gros ça va être une montre Que vous n'aurez pas besoin de recharger tous les jours Qui vous donnera des notifications Qui vous permettra de suivre votre activité physique Et votre activité quotidienne et qui vous permettra de répondre aux appels Au delà de ça, ça va être compliqué Bon si vous avez un Android vous allez pouvoir Quand même télécharger dessus des musiques Ou alors si vous avez un téléphone Huawei Vous allez pouvoir utiliser Huawei Music Mais si vous avez un iPhone par exemple, pas de musique Et ça c'est bien dommage Et au delà de ça vous n'aurez pas pour l'instant de solution de paiement Non plus sur cette montre En gros le côté vraiment smart de la Galaxy Watch 4 Vous ne l'aurez pas mais vous aurez de l'autonomie Ça va être vraiment du coup deux façons de vivre différentes Une façon smart Où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, votre téléphone vous pouvez l'oublier certaines heures etc etc Vous avez même une version LTE pour la Galaxy Watch 4 Et une, une utilisation plutôt dans la durée Avec une bonne autonomie côté Huawei Donc voilà laquelle choisir Bon vous l'aurez compris les amis Là ça va être assez euh, compliqué de dire pour ma part, laquelle vous devez prendre entre ces deux montres parce que tout va jouer de votre côté. Est-ce que vous voulez recharger votre montre tous les jours Est-ce que vous voulez une montre connectée, connectée, smart Ou plutôt une montre connectée pour vous tenir informé, des notifications, pour répondre à des appels de temps en temps. Et pour surtout, voilà, euh, suivre un petit peu ce qui se passe sans avoir à décrocher votre téléphone ou regarder votre téléphone tout le temps. Mais de façon plus soft et dans la durée, vous ne voulez pas recharger tous les jours. Voilà, il y aura deux écoles. Déjà la première question à vous poser c'est est-ce que vous êtes prêt à recharger votre montre tous les jours Si oui bah vous avez le choix entre les deux Sinon bah vous avez que la Huawei Mais à vous de me dire en commentaire Voilà par exemple si je vous offrais une des deux montres Vous partirez sur laquelle Au même prix Au même tarif etc etc Sans parler budget parce que là on est vraiment très proche Laquelle est faite pour vous C'est à vous de me dire en commentaire En attendant le prochain comparatif Entre la GT3 et la GT2 Pro J'ai prévu et la Watch 3 Aussi de, de, de Huawei ça va arriver vite n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait parce que vous êtes Beaucoup à regarder mes tests et mes comparatifs et vous n'êtes pas abonné et c'est pas gentil Parce que ça permettrait à la chaîne D'évoluer encore plus En attendant la prochaine vidéo Vivez à fond, vive à high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne